Quand je t'ai rencontré j'ai eu le coup de foudre, celui qu'on n'a qu'une seule fois dans sa vie. Tu es une personne magnifique, aussi parfaite mentalement que physiquement. Un jour, j'ai osé, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai foncé droit dans l'inconnu en allant te voir. Stressée, je me répétais, un pied devant l'autre pour réussir à marcher. Je t'ai demandé ton numéro, puis, sans réflexion, tu m'as répondu mot pour mot. Mais qui voudrait de toi, ma poule Tu es laide, tu ne t'es pas rendu compte... Tu ne t'es pas rendu compte de tes actes. Voilà ce qui m'est arrivé. La personne avec qui je rêve tant de vivre m'a, ma traité de fille laide. Laide, il, il m'a dit le mot laide, il m'a humiliée devant tout le collège, je ne le pardonnerai jamais. À l'heure où je vous écris, mes larmes coulent sur mon écriture. Je n'ai qu plus qu'une chose à faire, je vais sauter sur le bord sur le bord de ma fenêtre. Je suis consciente que personne ne remarquera mon suicide. Mais si je mets fin à ma vie, c'est simplement pour mon bien, alors je vais simplement laisser le bout de papier où tout est écrit sur mon lit. Je me positionnerai sur le bord de ma fenêtre et dirai qu'un seul mot avant de glisser. Adieu. Tu veux que je te réexplique un petit peu le texte euh, Non, non, mais je, je, je vois très bien, mais en fait, je suis. Je suis super triste. Genre. Genre. Moi, déjà, j'aurais jamais eu, mais j'aurais jamais eu la l'audace de... de dire à un mec que, que... genre, tu me plais, tu vois Genre, euh... c'est soit tu viens vers moi et tout, soit, euh... bah, salut, mec, genre... Euh... Et puis, genre, qu'elle se suicide pour ça, euh... ça, ça me détruit. Enfin, c'est... Je sais pas, on peut changer, même si même si t'as... Même si on dit que t'es moche, que tu t'es une merde et tout, que... Non, c'est horrible. C'est horrible. Parce que, enfin, moi, j'ai on m'a déjà dit des trucs, genre, t'as vu tes cheveux et tout, genre, par exemple, je voulais sortir avec un mec et tout, enfin, bref. Et, euh, et en fait, t'as vu tes cheveux et tout, mais c'est mort et tout, t'es trop darby, etc. Et genre, euh, bah, pff, bah tant pis, quoi. C'est. C'est pas grave. Enfin, faut, faut passer au-dessus. Faut passer au-dessus. Et de là de... qu'elle se suicide, bah, c'est. C'est. J'ai pas les mots.